Aujourd'hui, Tesla Model 3, accompagné Com. voilà. Coucou, coucou. Et tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce qui se passe maintenant On va faire le tour et voir ce qu'elle a dans le ventre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est comme qu voiture C'est une Tesla Model 3, via le moteur. Donc c'est une voiture 100% électrique. Je n'en connais pas toutes les co composantes techniques, donc ça, si tu veux, on regardera après sur Internet. Ouais. On va avoir plus d'infos. Tout ce que je peux te dire, c'est que toutes les informations sont sur la tablette. Ouais. Donc on a les informations sur la voiture. Tu vois, on peut tout régler à partir ouais. de la tablette. <coughs> les informations dont on va servir en roulant, c'est le GPS si c'est nécessaire, qui est un GPS Google. Ouais. Donc tu mets... Google Maps. Google Maps, tu mets toutes tes informations. Tout est tactile. Voilà. Alors, ici, la voiture, j'ai encore 472 km d'autonomie. J'avais 504 quand je l'ai débranché ce matin. Ouais. Et donc, si tu veux, on y va. Ouais. Et je te montrerai un peu les performances de la voiture. C'est très souple. Vous monsieur, vous n'êtes pas concessionnaire de cette marque de voiture là Pas du tout. Je suis bénévole au centre de jour où Martin est participant. J'ai fait avec lui généralement des ateliers de cuisine Donc rien à voir avec les voitures. Et donc Martin m'a expliqué sa passion. Et je suis très content de pouvoir l'accompagner dans sa passion. Voilà, donc on va essayer de trouver un endroit ah, Tu rappelles aussi les règles de sécurité routière alors Ouais je sais. C'est très confortable. Et si ouais. tu veux, je peux même faire chauffer ton siège. Ouais. Que tu es bien voilà. chaud. C'est siège au fond. C'est quoi la plus belle voiture que tu as eu l'occasion de tester, Martin euh, PFT euh, Rolls-Royce. Waouh Ah ouais Ça c'est pas mal. Mais je ne l'ai pas filmé. Ah ok. Route 2. On sent que dans les côtes, il n'y a pas de mal. Regarde, on va essayer. Voilà. Oh là. Ah, ça accélère pas mal. Hein. Et donc, c'est toi qui as prévu euh, même le trajet, Martin, c'est ça Oui, c'est un trajet que j'aime bien faire euh, dans mes vidéos. Combien de vidéos tu as déjà fait, tu sais euh, oh, euh, Une centaine type virer une santé ok et tu fais pas que tester des voitures tu fais aussi d'autres vidéos comme quoi par exemple oui comme quoi par exemple euh, euh, le film du gaming mais ça c'est plus rare ok euh, et, et parfois des et parfois des balades. Ok. Voilà. Et ça je me filme en train de me balader. Euh, voilà. Tu crois que ça peut apporter quoi aux gens qui regardent tes vidéos 200 mètres, dans le point, De coup, la. Mètres. Ça peut beaucoup leur apporter parce qu'ils connaissent pas quoi. Ouais. C'est. Euh, Domaine qui connaissent pas. Euh, même mon handicap. Je sais pas si je m'exprime bien. Moi je te comprends très bien. Mais... Bon, on est, je te montre. Aïe ah. euh, aïe aïe, on va accélérer. Ouais. On pourrait l'essayer sur un circuit, ce serait plus amusant. On pourrait le faire sans risque. Ça oui. Ça serait... Tu me dis où on va, Martin? Ah oh, ben, on fait... On fait une petite euh, boucle peut-être. Par... Je euh, sais. On va arriver sur la santé Bruxelles Ok. La tenue de route ouais. quand on tourne... Elle est exceptionnelle. Ouais. Okay. Comme il a deux moteurs, en fait, elle est en permanence quatre roues motrices. Puisqu'il y a un moteur sur chaque, sur chaque ouais. train de roue. Et donc en permanence, il y quatre roues motrices. Ce qui lui donne une très bonne tenue de route. Je vais même faire chauffer le volant. La voiture va rouler toute seule. Elle Cherche sa trajectoire. Et puis elle va me demander de remettre les mains sur le volant parce qu'elle ne sent pas qu'il y a des mains sur le volant. Faites la voiture, cherche sa trajectoire. Plus au radar que là. Elle est équipée caméra tout autour. Et là, je touche à rien. Mais elle va me rappeler que je dois tenir le volant. Et c'est simplement... Ici, je maîtrise. Je ne donne pas d'ordre à la voiture. C'est elle qui prend sa trajectoire. Mais elle doit sentir que j'ai les mains Te dire que l'autopilote on l'utilise très peu et par exemple les ronds points c'est pas encore ronds point non l'internet dans la voiture tout à fait et comme c'est la voiture de mon épouse elle qui est connectée dessus avec son portable la voiture avec, avec son téléphone, y compris la charge, y compris si elle veut le matin que la voiture soit chaude, quand elle, elle démarre, elle le programme avec son téléphone, ouais. donc elle peut vraiment programmer beaucoup de choses. mais moi je n'ai pas cette application là, RS6. Ah, une RS6. Euh, mesdames, messieurs, si euh, vous avez une RS6 et que vous voulez euh, venir la, la faire tester à Martin, vous pouvez m'envoyer un message sur l'adresse euh, TVCOM et on lui transmettra, il se fera un plaisir de tester votre voiture. Si vous avez une Bugatti, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail de, de TVCOM, on transmettra à Martin et euh, il sera très heureux d'embarquer avec vous dans votre Bugatti. je vais mettre l'adaptateur de vitesse automatique voilà, qui va régler la vitesse de la voiture en fonction des véhicules qui se trouvent devant. Donc elle est programmée à la vitesse maximum de 50 km h mais elle va adapter sa vitesse en fonction des différents obstacles qu'on peut rencontrer et de la vitesse de véhicules devant nous. Il se trouve devant dans son champ de vision. Ouais Il y a combien de caméras en autour Eh bien ça je ne souhaitais pas te le dire Martin <rire> On va regarder sur le site de Tesla On aura probablement de meilleures informations En <rire> vrai, il suffit que tu mettes la à Hein tu connais les choses mieux que moi sur la Voilà. Comme quoi, hein, la passion. C'est parce que. C'est. est ce qui est bien avec les deux-là, ça fait aucun bruit. Oui, c'est très silencieux. Par contre, elle fait un. Même au ralenti, elle émet fait... elle un petit sifflement pour éviter l'accrochage de piétons et je pense que toutes les voitures électriques sont équipées de ce petit, ce petit bruit à basse vitesse Ouais. Ou que les piétons entendent ta première impression de la voiture Martin oui. ça, ça donne quoi ça donne que on est bien mis ouais. pour ceux qui aiment l'électrique parce que je sais qu'on est très confortable, et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas l'électrique. Mm. Mais... mais euh, c'est un style. C'est un style. Mm. Toi, t'aimes bien euh, À choisir, de préférer quand même le thermique. Ouais, un bon gros moteur thermique. Un bon gros... Euh, un bon gros moteur... Euh, ça fait quand même plus de plaisir. Ouais. Mais, attention, je ne dénigre pas l'électrique, hein, mais c'est un peu, c'est, voilà, c'est, c'est bien, mais un moteur thermique peut vous euh, procurer de Plus bon. voilà. La sensation. Voilà. Voiture que t'as testé, Martin, que tu n'as vraiment pas aimé. La pire voiture. Euh. Euh. Non. Non. T'es un vrai amoureux de voitures, toi, en fait. Ouais. De, depuis toujours, depuis que t'es petit. Ouais. C'est un simple de mon papa. Mais par contre, les émissions de télé, comme automoto et tout ça, je ne regarde pas. Ah non. Euh, Moi, il faut que je sois concret. Ok. Euh... Je regarde parfois un peu quand il y a quelque chose qui m'intéresse, mais voilà. Le regarde pas systématiquement, okay. Et voilà. Alors on devrait à domicile. Voilà. <rire> c'est une deuxième pour moi Ah oui, pour toi c'est une deuxième Ouais. J'aime bien la J'ai pas trouvé la poignée. Ah, nickel, merci. Ouais, <rire> Voilà, c'est ainsi que mes vidéos se terminent. Maintenant euh, du coup l'étape d'après c'est quoi Le montage et, et le l'édition. C'est parti les amis, on va vous montrer le montage et l'édition. Viens voir Martin. Tu vois